没事 Bonjour Ok, j'ai rangé, je, je, je réparais. Bonjour le roi Zéphyr. Il fallait que j'arrange YouTube. J'ai mis mon arbre de paix. Bonjour, bonjour la reine Claudine. Donc, je suis aussi en direct sur YouTube. Elle a l'habitude de venir sur mon YouTube, c'est trop bien. Bonjour à la première personne qui vient de se connecter sur YouTube-là. On, on va continuer l'école de la foi. On a commencé ça hier. Bonjour la reine Nathalie. Vous prenez vos cahiers de notes. bonjour, bonjour la reine Nathalie, bonjour la reine Marie-Emma, hum, ok, reine Florine, ok, est-ce qu'on vous rappelle ce qu'on qu a dit hier, bonjour la reine Suzanne, ok tu es au boulot, ben, bon boulot alors, bonjour euh, TikTok, aimé Marie bonjour, Donc je demande l'assistance de vos ancêtres. Voici mon arbre de paix. Donc Je mets la paix sur vous. Je mets la paix sur vous. Je mets la paix sur vous. Voilà. Je vous connecte à la lumière. Je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Bonjour la reine Pélagie. Ok. Je bénis votre journée. Je bénis votre journée. Je bénis euh, le message que je vais partager avec vous, que cela vous ouvre. Aujourd'hui, vous devez prendre l'arbre de pain, ok? Eau que vous bénissez d'habitude, vous prenez l'arbre de paix. vous mettez euh, l'eau dans un seau, vous mettez trois pincées de sel. Et vous prenez, vous aspergez dans la maison. Vous dites, vous chassez tout mauvais esprit qui est dans votre environnement. Vous, vous chassez. Vous chassez. Voilà. Ok Vous aspergez. Quand on nous faisait prier à l'église, on, on nous faisait oublier les choses que euh, nos ancêtres nous ont laissées. Donc, je sais qu'en Europe, vous n'en avez pas. Je suis désolée. Ok Merci le roi Fodou, merci pour la paix. Donc je vous donne la paix. Ma grand-mère disait toujours Mon arbre de paix, mon jujube. Voilà, ça passe, voilà, c'est outils. Donc vous prenez ça, vous, vous priez sur cette eau, vous lisez le son 35, vous aspergez dans votre maison. Ok Sur les murs. Ce qui fait que s'il y, y a souvent des larves, sur les murs, il y a des, des, des larves de mauvais esprits donc, tu vois, dans une pièce comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vous venez d'aménager, vous vous engueillez tout le temps. Quand vous dormez, vous vous réveillez le matin. Vous êtes lourd. Vous n'avez pas... Euh, vous n'avez pas travaillé sur la maison. OK. Bon, ça, c'était juste des instructions. En passant. Donc, on va commencer. Hier, j'ai enseigné sur la foi. Vous vous rappelez non Et l'enseignement qu'on a fait sur la foi... Qui se rappelle de quoi est-ce qu'on a parlé? Il n'est même pas encore pris hébreu 11. Je vais seulement commencer avec Marc. Bonjour la reine Ginette. Mon but à travers cette série d'enseignements qui va durer environ 10 jours, ce sera de vous permettre de croire pour votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas eues. Beaucoup de choses que vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes. Parce que vous n'avez pas la foi. Quand Jésus parlait, il disait souvent que, est-ce que quand je vais rentrer ici, si je vais quand il va est revenir, est-ce qu'il va encore voir la foi sur la terre? Parce qu'il savait qu'à un moment, la foi serait une denrée rare. Merci pour le partage, merci qui a partagé euh, Maria, merci de partager d'avoir partagé. Donc, si vous venez de vous connecter, mettez un like et vous partagez la vidéo. Et pendant que votre pouce s'active pour partager la vidéo, je déclare sur vous la bénédiction. De la même façon que vous voulez que votre entourage et vos connaissances euh, euh, euh, échangent, pardon. Je déclare que vous-même, votre vie est bénie au nom de Jésus. Donc, hier, nous avons le Matthieu 28. Matthieu 28, où le Seigneur disait, Tout pouvoir m'a été donné. Pouvoir de changer ton mariage. Pouvoir de te permettre de te marier, Pouvoir de concevoir l'enfant. Pouvoir de trouver une mère poteuse. Le pouvoir qu'on te donne, euh, que, que, que tu es sur la liste de l'attente d'adoption de depuis des années. Le pouvoir qu'on te, te prenne. Pouvoir de lancer ton entreprise, pouvoir compter dans le visa, pouvoir tout penser sa manière. Peu importe, peu importe ce qui vous bloque actuellement. Hier, on a vu que cette chose qui te bloque. Merci pour la rose Ginette. Que Jésus a le pouvoir dessus. Bonjour, merci, Aimé. Aimé, Marie. Donc, quand tu vas rester dans la journée, et vous savez, parfois on se décourage. Parfois, tu as tellement essayé, tu es tombé dans tellement de mauvaises relations. Et voilà, je viens encore te dire que tu peux te marier avec un homme qui est comme tu veux. Ah, tu vas encore soulevé mes espoirs. Oui, vous allez vous remettre à la besogne. Vous suivez, vous allez porter toutes les situations de votre vie. La foi, c'est comme une, un muscle que tu travailles. Il y a les périodes de ma vie où j'ai travaillé mes abdos. Que quand je reste comme ça, je touche comme ça, c'est dur. Il y a les périodes où... C'est comme si j'ai attaqué deux J'ai mis deux sacs sur mon ventre. Deux sacs de sel. La différence entre le sac de sel et le ciment que j'ai appris quand j'ai fumé mes abdos, c'est que j'ai décidé. Je me suis décidé à changer la chose. Quand j'ai décidé, j'ai fait quoi alors? Chaque jour, j'ai commencé à travailler sur ça. Tu peux commencer seulement par la course. Chaque matin, je te lève 30 minutes de course. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille mon muscle. Pas quand tu portes la robe, même, tu ne même mets même pas la gaine. Le jour là, tu n'as pas mis la gaine. Mais quand on voit ton ventre dans la robe, là, on dit « Chai, this girl fine. » On ne sait pas que, on ne sait pas que, derrière ce ventre plat, se cachent des jours et des nuits de travail physique. Des potions détox. Des thés d'amaigrissement, c'est quoi là-haut Thés voilà. Des repas que tu n'aimes même pas trop, tu dis tu, tu, tu fais un smoothie de fruits, tu, voilà, tu bois, voilà ton petit déjeuner. Tu aurais pu prendre un long pain, un gros gâteau comme ça, tu manges avec les œufs, tu, tu tapes le, le lait dessus. Un lait bien concentré, avec 5% de matière grasse. Non, tout voilà, tu es en train de le concombre. Tu fais bouillir. Oh. Mbolo tout-puissant, Bolo. Votre foi ne grandira pas seule. Adeline, si tu sais que tu peux composer, pas composé, ce n'est pas aujourd'hui que tu dois venir. Je vous apprends à vous préparer spirituellement. Je n'ai pas composé, prie pour moi. Si tu ne tombais pas sur mon direct. Ne devenez plus les gens que vous tombez seulement. Je dis Oh, oh, oh. Ah, je me suis cogné la tête. Oh, il y a du sang qui coule. Oh, la voiture. La voiture est à son je n'ai vu que quelqu'un a acheté la voiture par erreur. Il est parti à la boutique, il a cherché, il a localisé, il a commandé, il a fait l'application. On a regardé son point, on a vu est-ce qu'il a assez d'argent pour payer. Il a attendu que la voiture soit fabriquée au Japon ou bien n'importe où. Il a attendu qu'on mette dans le bateau. Ça arrive on l'a dédouané. Après, on, portait, on lui donne. Il aura moins trois mois. Donc quand tu le vois dans sa nouvelle voiture là, il like, a, I'm rocking. Ah, il est parti au magasin acheter ça hier. Non. Ce sont les paresseurs spirituels qui se retrouvent toujours cabossés. On vous fouette. Tu peux pas composé. Tu veux qu'il prie pour toi. Vous n'allez plus mettre la honte sur Jésus, je hein? vous dis-moi Hora, vous n'allez plus, parce que chaque chose dans ta vie, c'est comme euh, sur tout ce qui été en Allemagne, l'Allemagne, je ne sais pas, te développe cette capacité à prévoir les choses, Je vois quand il va me demandez de prier pour là, vous, vous ne comprenez pas bien. Écoutez bien mes vidéos, vous allez voir que je vous apprends à prier, je vous apprends pas à demander les prières. Tu es au Gabon, moi je suis au Gabon. C'est compliqué quoi Le Gabon n'est pas compliqué. Quand vous enseignez, vous ne voulez pas apprendre. Mbolo, Molo Samba, ok. Mbolo. Donc hier, on a vu que tout pouvoir avait été donné à Jésus. Et Jésus nous a donné ce pouvoir. Maintenant, quand il donne le pouvoir, il dit de faire quoi Allez. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour rester à la maison et ne rien faire. Reine Marie. Je vous en prie, je suis à Saint-Germain. Quand on commence à se tutoyer comme ça, là c'est un peu comme si qu'on ne mette pas le manque de respect, ok? Vous avez compris, non? Diana, je vais très bien. Je suis à Saint-Germain. Vous arrivez à la station Pétro-Gabon. La station là, il y a une poubelle à côté. La station en face de cette poubelle, il y a une rue. Donc, c'est le deuxième duplex jaune qui est dans cette rue. Peu importe, donc tu es dans le trou, tu vis chez ta soeur, tu n'as même pas l'argent pour manger aujourd'hui. Dieu a permis que tu restes, tu tombes sur ma vidéo. Vous pouvez reprendre votre vie en... Jusqu'à tu restes comme ça là Tu dis waouh si, Et si tu connais comment attirer quelque chose Tu peux maintenir la chose C'est pour ça que tu es dans le mariage On te tape pas ici, si on te tape pas là Ta belle famille te bloque il te, te, En fait ton mari te déteste le premier Je ne sais pas L'homme qui courait derrière toi là Oui euh, la reine Marie Je te donne le contact Ok Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Tu t'es marié, tu étais simplement bête, bête, bête comme ça là. Deux ans plus tard, ton mari te met à la porte. Deux ans plus tard, donc rien ne va dans ta vie. Tu n'as pas su comment. Donc, tu as tiré le mariage là au hasard. Tu n'as pas su maintenir. Un homme t'a aimé, il t'a donné 5 millions, il a ouvert un truc pour toi, un magasin. Tu ne connais plus jamais le magasin, c'est en train de tomber. Même le loyer, tu n'arrives pas à payer. Tu sais pas comment tu vas faire pour le, le, le mois prochain. Sola Mangui, tu as bien dit que je ne vais pas vous donner le beurre et je vous donne encore l'argent du beurre. Ce que je vous enseigne, je vis, parce, je prospère par ce que je vous enseigne. Qu'elle vous parle de la dîme. Aujourd'hui, si quelqu'un ne paye pas encore sa dîme, mais toi-même là, c'est toi qui connais où tu parles. C'est pour ça que ton agent est stable. Ah, j'ai 500 francs, je vais faire comment? Et une fille l'autre jour m'envoie 150 francs. J'ai dit qu'elle ne savait même pas qu'Orange je manifestais le transfert de 150. Elle m'envoie 150. Après, l'esprit me dit, mais peut-être qu'elle a eu 1500 et en 150. Mais elle dit, OK. Vous simplifiez trop l'argent qu'il y en a dans votre main. C'est pour ça qu'on n'avait même plus après. Dans le numéro au Gabon, 07 41. 07 41 800 80. 800 80. 080. Donc appelez après ce direct parce que tous les téléphones sont connectés ici. Bonjour la reine Rosine, bonjour la reine William, William, Marie et Emma, bonjour. 0741 80 080. Non, le numéro, euh, ça c'est pour euh, Libreville. Le deuxième numéro de Libreville, c'est le 0747. 0747. 39, 179. Dans le numéro de Paris, pour commander les produits ou pour prendre rendez-vous pour une consultation, ou bien il euh, y a plein de produits que je vends. L'huile de prospérité, euh, les kits de désenvoûtement, les kits pour euh, enlever la marche en ce sur soi, euh, kit fondation, on fait les lavages à distance, tu envoies ta photo, on te lave. On fait un travail pour enlever les mauvais esprits sur toi. Pour enlever la malchance. C'est aussi une situation qui est bloquée. Merci, Witty Wife. Merci pour le compliment. Donc, Paris, 0753. 0753 95 56 69. 95 56 69. D'Ivoire plus 225 08 115 39 4. Et pour les gens qui sont au Cameroun, vous voulez faire euh, des transferts orange money? Euh, le, le, le numéro, le premier numéro est bloqué et il y a plein. Donc, le deuxième numéro orange money, c'est le 698. Si vous appelez, ça passe au ciel. 698 euh, 98, 367 221. 698 367 221. Pour Yaoundé, Ebolo va tout ça. 655 31 0750. 655 31 0750. L'autre WhatsApp du Cameroun. Donc vous êtes dans n'importe quel pays, vous m'écoutez, contactez ces numéros ci du Cameroun, ils vont vous répondre. 680 680 71 07 01. Vous contactez un de ces numéros, vous demandez une consultation, vous faites une consultation à distance. Bonjour la reine Sandrine. Donc je vais commencer, euh, je vais faire le dernier appel de l'enseignement d'hier. On a parlé, euh, j'ai lu la parabole du figuier, ok? Là où le Seigneur a parlé à l'arbre Il a dit qu'on ne mange plus jamais de toi Parce que Dieu s'attend Jésus s'attendait à ce que l'arbre porte des fruits Peu importe la saison Donc vous êtes censé porter des fruits Peu importe la saison Et là on a vu Tu appelles les numéros On va te dire le prix de la consultation Et là on a vu euh, On a vu en fait que Quand il a parlé Quand il a maudit l'arbre le lendemain, quand il passe, Pierre voit, il dit, hé hey, hé, hey. ce que Pierre avait fait, un gros hé hey, hé, hey. la hé, hey. <rire> regardez. Donc, il dit, le figuier a séché sur Et là, le Seigneur lui dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu va influencer tes actes. Ça va influencer tes paroles. Ça va influencer euh, ce que tu vas voir de ton futur. Après, il a dit que si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer et tu ne doutes pas dans ton cœur. Mais tu crois que ce que tu viens de dire va se passer cette chose va effectivement se passer. Et dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que le mariage que je cherche depuis là, tu n'as jamais osé formuler une prière et dire Seigneur, je reçois mon mariage. Et j'ai mentionné hier que vous avez remarqué que dans ce passage, Jésus a parlé à la montagne. Il a dit que quitte d'ici, tu parles là-bas. Beaucoup d'entre vous, vos situations n'avancent pas parce que vous avez des soucis, mais vous ne parlez pas à la situation et vous ne commandez pas à la situation de partir. Amen, la reine Sandrine. Toute situation que tu acceptes va toujours demeurer dans ta vie. Toute situation, celle-là, celle-là. Belle famille te dérange. Tu n'as jamais fait un rituel comme ça. Tu as parlé. Que toute personne à ma belle famille qui m'empêche. Maman Jackie, je déclare que tu me laisses tranquille, moi et mon mari. Francine Gemmidjo. Toli Djamla. Koye, koye. Angaka. On ne parle pas le patois dans mon directeur. Qui avec le patois. C'est quoi avec vous? Marie, tu ne sais pas que tu dois parler à ta dette, tu ne connais pas. Peut-être que tu crois que tes problèmes sont des problèmes spéciaux. Tu es la seule personne à détester sur toute la terre. Rien n'est nouveau sous le soleil. Toute situation que tu vis, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Certains d'entre vous devaient rester ça, appeler les personnes qui vous doivent de l'argent. Jean Calvin, tu me donnes mon argent, tu décroches mes appels, tu n'as pas de paix tant que tu ne me remets pas mon argent au nom de Jésus. Je parle à toute situation de pauvreté dans ma vie, je te commande de me bouger au nom de Jésus. Et là, tu vas voir. Jésus, quand un malade venait devant lui, il ne regardait pas le malade. En anglais, il rebuke, Donc, il chassait. Est-ce que vous savez que La société va vous faire parler de vos problèmes. Madame, qu'est-ce que vous avez comme problème? Tu parles, tu dis, tu dis, oh, oh, oh. Tu vas parler du problème. Remarquons ici là que Jésus dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, écrivez maintenant que je dis à cette montagne. Faites-moi ça en commentaire. Merci, Cadillac. J'aime ton nom, ça me rappelle la voiture que j'aime. La Cadillac. je dis à cette montagne. C'est ton problème, hein? c'est ta vie, c'est ton problème. Mais c'est toi qui parles au problème. Oui, TikTok, vous êtes très réactif. Noah, tu as rêvé que je tenté de faire ton lavage en criant fort. Je suppose que je ne t'ai jamais lavé. Et je suppose que tu ne vas pas prendre de lavage, n'est-ce pas? Vous aimez ça? J'ai rêvé que tu me lavais, tu ne payes pas la vache. J'ai rêvé que tu priais pour moi. J'ai rêvé que on parlait, tu ne payes pas la consultation. Betty, voilà, je dis à cette montagne. Je dis à cette montagne. Ça peut être ton utérus qui ne veut pas porter l'enfant depuis. Parle à ce ventre. Ne parle pas de ton utérus. Ah, tu sais, je n'arrive pas à concevoir depuis. Ah, oh. Parce que tu veux que quelqu'un ait pitié de toi. Depuis que tu as parlé aux gens, là qui a eu pitié de toi Qui a porté son enfant venir te donner Hein Qui a apporté 5 millions il est venu te donner Que oh, Tu as pleuré l'argent, prends Lui il reine rien Apprenez à faire face au problème Tu fuis le problème depuis non Tu fuis, tu fuis, tu fuis Arrête aujourd'hui Tourne-toi Commence à marcher vers le problème là Contactez les banques qui vous contactent Vous fuyez là Appelez-les aujourd'hui oui, bonjour madame. Oui, j'appelle. Enfin, oui, oui, je sais que vous m'avez contacté. Oui, ça fait six mois que vous essayez de me joindre. Oui, je m'excuse. Je suis là maintenant. D'accord. Mm -hmm. Oui, je veux qu'on fasse un arrangement. Super. D'accord. Écoutez. C'est le bailleur, tu lui dois non. Appelle le bailleur. Eugénie, continue d'expliquer tes problèmes aux gens, non? Et tu dis que jusqu'à présent, tu tournes en rond. Mais... Et la reine Nathalie, reine Nina, bonjour. Devenez sage, oh! Wow. Oh. Tu parles à la situation Marie infidèle, dépression Ma chérie Pour ta dépression, va devant le miroir Parle-toi S'il le faut, écris les affirmations Tu colles partout dans ta pièce au nom de Jésus, je vous vois coller des affirmations sur vos murs. Vous vous levez pour parler. Je déclare que vous n'aurez pas de difficulté à vous parler à vous-même. Toute situation qui vous avait attaché, qui vous avait menotté, je déclare que vous recevez la grâce pour parler à cette situation. Au nom de Jésus. Toute personne qui vous a prêté de l'argent, à qui vous devez énormément d'argent, que vous fuyez depuis, les lettres arrivent, vous fuyez seulement. C'est en train de gâter votre crédit score. Je déclare que vous avez la, recevez la force pour les appeler aujourd'hui. Bonjour. Il y a une façon de pas appeler ton banquier jusqu'à lui-même quand il te parle, il la même encore peur. Oui bonjour. Est-ce que je peux parler? Oui madame. Oui madame. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Madame Jacqueline Laporte? Oui. D'accord, je vais attendre. Oui, bonjour Madame Jacqueline. Oui. Oui, vous avez essayé de me joindre plusieurs fois. Oh, mais madame, je suis une. Mais voilà, nous avons essayé de vous joindre enfin. Voilà, vous nous devez beaucoup d'argent. Oui, j'en suis consciente. Oui. Vraiment, je m'excuse, ok? Je m'excuse. Mais je vous dis, j'ai l'intention et je vais finir de payer cette dette. Tu es en train de parler à ta montagne. Donc j'appelle pour que nous puissions faire un arrangement. Parce que le stress que le lettre, le lettre rouge quand ça vient à la poste là le stress que ça te donne, même quand tu prends, tu jettes, même si tu n'ouvres pas, ça te stresse. Je sais qu'il y a beaucoup, parmi vous, vous avez un esprit de dette sur vous. Quand tu finis de payer une dette, deux se lèvent. Et vous allez voir que souvent, c'est même pas l'esprit de dette, l'endettement, c'est une C'est oh, un joug terrible. Tu payes, tu payes, tu payes. Dès que tu fais le dernier paiement de 20 euros. Boom. Semaine prochaine. Oui madame, en 2015 vous avez pris un téléphone ici là. Oui, un téléphone virgin. Oui madame, uh -huh. maintenant vous nous devez 680 euros. Tu dis que... Ah. Comme par hasard, c'est maintenant que vous vous rappelez de moi. Bonjour, merci pour le partage. Ceux qui ont partagé ma vidéo, je vous remercie. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez ma vidéo. Ce que je vous enseigne là, ça va changer votre vie. Ça va vous guérir. Ça va vous guérir. Tu as même peur des lettres à la poste. Quand une lettre arrive, tu te demandes "Hé, hey, c'est encore quoi aujourd'hui Hmm. Lettre sur lettre. Parfois c'est quand tu entends le jeûne, tu fais des déclarations. Certains d'entre vous, vous allez voir les lettres là, là dans le, le, la boîte à lettres aujourd'hui. Hmm. L'ennemi connaît jouer sur votre mental. Tant que tu ne fais pas tout pour le surmonter, Tu parles, même si faut que tu prends la lettre là, tu déposes sur la table. Tu prends l'eau bénie, tu prends ton arbre de paix. Je te parle maintenant à toi d'être exclu d'endettement. Je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Fini, tu prends le téléphone, tu les appelles. Une reconnaissance des dettes te poussera à aller bosser pour rembourser. Tu vas voir que chaque semaine, tu vas te retrouver en train de au lieu de payer 20, 20 euros par mois, voilà, je, je bosse un peu, papa pap, 20 euros cette semaine, j'envoie 15 euros la semaine prochaine. 25 euros la semaine d'après. Tu vas voir que la dette de 15 000 euros là, tu enrouces tellement vite après que tu dis, mais hey, je fuis même ça, pourquoi? Ça fait gâter mon crédit, mon, mon, mon crédit score. Je ne voulais plus prendre de crédit depuis. À cause de la petite dette, ci Oh, Jésus dit que tu dois parler à la montagne. Donc nous allons avancer dans notre étude de la parole. Pardon. Hébreu 11, verset 6. Marie riche, ne te dérange pas. Ton problème, c'est que tu déclares, après, tu te tournes, tu dis encore que ton argent est bloqué. Tu dis que ton argent est débloqué, après, tu dis encore, tant que c'est bloqué. Je vois ça dans ta vibration, Marie. Bonjour, la reine Eliane. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci pour le partage. Ta vibration est très mixée, la reine Marie. Très. Tu dis, ouais, je paye mes dettes, tu le vois, ouais. Après, tu sors de là, tu commences à dire, ah. Mon agent fuit toujours, mon agent fuit. Hébreux 11, verset 6. Or, oh, sans la foi. Sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, que tu crois d'abord que Dieu existe. Bonjour, euh, la reine le roi Moulouga. Moulouga. Donc pour t'approcher de Dieu, tu dois d'abord avoir la foi. Que, bon, Jésus a dit que je suis pas là, la montagne, ça a bougé. Je ne vois pas, quand j'ai parlé, c'est toujours là. Mais comme Jésus a dit dans la Bible qu'il faut avoir la foi, et que c'est la foi qui lui plaît, la foi en fait, c'est genre, j'ai moi déjà dit ça va se faire. Si après on vient me demander, oh par rapport à ça, on fait comment, je vous dis que ça va se faire. Madame, on a payé la facture d'ici 14h. Je vous dis que l'argent arrive. Tous tes comptes bancaires sont vides. Personne ne t'a promis l'argent. Quelqu'un ne t'a pas appelé pour dire que je viens te donner l'argent. Blanche-Neige, toute situation qui était bloquée dans ma vie sont à présent débloquées au nom de Jésus. Tu n'attends personne. Le loyer d'être payé à 14h te voilà on va aller lire l'histoire d'Élisée Élisée et Élie Deux rois 2, versets 1 à 25. Vous allez voir la foi. Nous allons aller dans 2 rois, chapitre 2. Donc vous voyez ici là que on est dans deux rois au chapitre 2 bonjour bonjour de rien Joël Bonjour la reine Sandrine bonjour à ceux qui viennent d'arriver partagez la vidéo pour que plus de personnes voient et puis vous me mettez les likes aussi mettez les likes Donc, Élie a eu sous son service Élisée pendant des années et on sait tous comment il a appelé. Il marchait, il a vu, il a lancé son habit, il a dit, bam, il a dit, suis-moi. Le lendemain, tous les beaux Élisée vendait, qu'il est levé en tout cas, il a sacrifié cela, il a fait le sac à part. Il y en a pas, pour que quand tu trouves ta personne, brûle tout ce que tu avais avant, va te donner aux gens. Parce qu'il savait que voilà mon futur. Si je laisse encore deux bœufs, un jour ça peut aller un genre là que je rentre encore là-bas, prendre les bœufs là pour vendre. Donc il a servi sous Elie, sous Elie plusieurs années. Maintenant, le temps pour que Elie soit enlevée est en train d'arriver. Je veux que vous voyez la scène. Donc, deux rois chapitre 2, on est au verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il dit, je ne pars pas. Alors, Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et disent, Sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui Est-ce que tu sais que Elie part aujourd'hui Quand tu commences à déclarer. C'est le jour où tu commences à déclarer la va t'envoyer quand même quatre dettes que tu avais avant. C'est le jour où tu déplaces ton mari que tu vas avoir les problèmes plus que jamais. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, donc ils disent. Élisée répondit Je le sais aussi, que moi-même je sais. Taisez-vous. Vos êtes vont venir pour vouloir parler là, pour vous décourager. Qu'est-ce que tu sais qu'une femme euh, ne peut pas arriver là en trois ans à la nationalité Tu as déjà commencé à déclarer que j'ai mon passeport canadien, j'ai mon passeport belge, j'ai mon passeport français. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas avoir ça en cinq ans Taisez-vous, je sais. La foi fait taire les gens. La foi est insolente. On appelle ça insolence. Certaines personnes disent que c'est l'arrogance, l'insolence. Moi, j'appelle ça la foi. I call it faith. On dit, est-ce que tu sais que je sais? Taisez-vous. Et on ne va pas lui dire ça une seule fois dans la journée, hein? Lisons. On est en train de lire 2 rois chapitre 2. Verset 4 maintenant. Elie lui dit, il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jericho. Même la personne qui a votre bénédiction va souvent vous, pouvoir vous décourager. Je fais ça tout le temps avec mes enfants spirituels. Moi là, je suis Dieu. Où est comme je gronde comme ça? Tu viens, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je suis censé servir avec toi, j'ai dit, hein, hein, tu vas te tester, je vais m'assurer que tu connais la voix de Dieu, que tu dis que tu connais, là. La... Tu arrives un jour, je te chauffe! Ah, mais la mère. je te dis que Dieu m'a dit que c'est toi, Non, ne me ne plus que c'est Dieu, j'ai les parents qui avaient ça? C'est Elie. Qui est s'est passer le pouvoir à Élisée le jour-là? Qui dit à Élisée Que reste ici, je te prie. Que l'éternel m'envoie à Jericho. Lui-même, il dit, l'éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point que je suis là. Je suis... Ouais, ok. Il y a une dame là qui a commencé à payer sa dîme depuis deux mois. Moi, je elle voit le feu. Toutes ses cartes, hier, elle m'écrit, me, me dit que toutes mes cartes bancaires sont bloquées. Elle rit seulement que je ne sais pas comment il fallait les enfants. Elle est en France. Elle dit, ma chérie, en deux mois que tu as commencé à payer ta dîme, tu as vu la manque de Dieu sur tes enfants. L'année passée, son fils a composé le brevet. Il a remis la feuille blanche. Jusqu'à le centre des amants, elle a appelé, elle a demandé qu'on retrouve la feuille de son fils. Elle ne croyait pas que son fils a échoué. Les attaques qu'il avait sur la destinée de l'enfant là. Il dit qu'il a porté la feuille blanche et qu'il l'a remis. Donc quand il a échoué, ce n'est pas parce qu'on a mal corrigé sa feuille. En deux mois, les sacrifices qu'on a fait sur l'enfant. L'autre jour, l'enfant a eu l'admission dans une grande école de football en Angleterre. Le nombre de sacrifices que la femme l'a fait sur l'enfant en deux mois. Et quand elle a eu l'admission la, à l'école, l'école a 35 000 pounds l'année. Les gens là ont réduit 10 000 pounds sur la pension qu'elle devait payer. C'est le premier jour de jeûne qu'on avait fait, hein, le 28 juin 2022. Le jeûne à sec qu'on avait fait. Elle dit que maman, je suis dépassée. On vient de me réduire 10 mille pounds sur la facture de l'enfant. Il dit que ma chérie, quand tu payes ta dîme là, tu crois que Dieu ne voit pas? Tu crois que Dieu ne voit pas? Ça c'était hier, c'est là deux semaines, non, le 28 juin. Voilà juillet, on est déjà le 20 juillet. Quatre banquettes, tout est bloqué. Tout. Hier quand elle a écrit, je dis que ma chérie, votre témoignage est c'est ça que tu vas souvent accrocher sur ton mur. Quand tu es secoué que ça là, tu t'assois dans ta chambre, tu regardes. 2019, je me rappelle un jour en 2019, quand je suis arrivé au Cameroun. Bonjour, celle 425. Merci pour la rose. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai passé, j'ai au Cameroun pour trois mois. J'arrive au Cameroun. Le Seigneur me dit tu dois rester ici. Vous me connaissez en tant que contacte de mes anciens dragueurs là. On commence à à parler. Est-ce que tu me reviens un matin, il dit que Josine, les choses qu'elle veut faire dans ta vie, ce ne sera pas avec cet homme. Merci la reine Nathalie. Quand arrête de parler avec l'homme-là. Je dis que mes seigneurs, on parle sur mon téléphone, non. Il n'est pas ici au pays. Blablabla. Je dis arrête. Le jour-là, même l'argent pour préparer. Ma, ma, ma, ma, ma, ma ménagère est venue le jour-là, il n'y avait même pas l'argent pour acheter la nourriture pour préparer. Tous mes comptes étaient bloqués. Il n'y avait pas 5 francs sur moi. Il n'y avait que mon passeport. Tous les agents, il y avait un problème sur ça. Eux-mêmes, là-bas, qui envoyé l'argent, ils étaient bloqués. Il m'assoit dans mon bureau. je prends le téléphone, je dis à la personne que ne me contacte plus jamais. Quand je finis de barrer la personne, je m'assois, je dis que je veux aussi voir comment tu vas me faire, tu vas me donner l'argent. Que je te connais, tu, je te connais, je connais ta voix. Quand tu parles, je te connais, je te connais, I know you. c'est pas vous qu'on marche ensemble. Comme j'ai arrêté l'autre aussi, je vais voir, j'ai fait ça à 11h, heures. 12h, heures. J'ai mangé le reste de l'outil, bien sûr. 13h. 14h, j'ai une de mes filles en France qui m'appelle. Elle, elle me dit Maman, je suis partie t'envoyer. Elle m'avait envoyé 94 euros. Je me rappelle très bien de la somme parce que. <rire> aïe, aïe, aïe. Dès qu'elle m'a dit, on je suis partie à, à, à, à West Union. Quand elle touchait l'argent à le comme ça. J'ai dit You know the no No you, Jesus. No Je me rappelle encore de l'état d'adoration dans lequel j'étais le jour là. Le Seigneur m'a dit, tu dois rester en Afrique. Le temps pour toi de repartir en Europe, ce n'est pas maintenant. Je refais mon alliance avec toi aujourd'hui. Tu ne pas pu... Écoutez, quand on voit en Afrique, hein, c'est en Afrique que Dieu m'a fait prospérer. Et qu'il est encore en train de me fait prospérer. J'ai eu trop de... de, de, de, de donc, des étapes déterminantes avec Dieu. C'est le jour-là que tout projet de Mbeng est sorti de ma tête. que, chut, en 2019. Et ce n'est qu'en 2021 que mon ministère a commencé à léger. les gens me contactent de partout dans le monde. Et ça, c'est une prophétie que le Seigneur m'avait donnée. Que reste là où je te demande d'être. Après, on commence à dire, oh, on l'a chassé de Mbeng. On l'a rapatrié. Oh là voilà. quand vous allez décider quelque chose parce que Dieu vous a mis à cœur, votre tête va venir d'abord, les gens de votre entourage vont venir, ne cherchez pas à vous justifier. S'ils viennent vous adresser directement, adressez-les à l'instant. Bonjour la reine Kwame depuis l'Omé. Et ceux qui me regardent, vous me regardez. Vos ennemis sont sur ma page. Mes ennemis sont sur ma page. Mais ils vont vous regarder prospérer. Il y en a parmi vous, c'est quand vous avez décidé de payer votre dîme fidèlement. Le genre que tu ne rates pas un, un mois ou une... Ouais. Décembre 2020 j'ai eu un coup tellement dur. Donc, pendant, j'ai eu une dépression, janvier, février, de, donc, de, de décembre, je ne payais pas ma dîme. Dépression. Début janvier, je m'accorde avec, j'ai dit que, Seigneur, je vais recommencer à payer ma dîme. 2 euros je paye, 1 francs où je paye, 5 euros je paye. De janvier 2021 à avril, j'ai encore ça, j'ai une application où je, je, je garde mes finances, mes, mes comptes. Bonjour musique, bonjour Nathalie encore. Janvier, rentrée d'argent, 220 000 peut-être. Février, 350 000 peut-être. Mars, 800. Avril, 1 ,6 million 6. Mais, 2 millions quelque chose. Dîme, je sentais seulement la dîme comme ça là. dès que ça bénéfice aujourd'hui combien 10 000 je sais 1000 francs transfert orange money vous avez une longue marche à faire avec Dieu et Dieu a besoin de votre foi vous allez remplir des stades pour faire certaines choses vous allez faire des événements les gens vont venir des quatre coins de la terre pour vous regarder pour que vous les soigniez. Donc là où vous êtes là, prenez votre destinée au sérieux. Jusqu'à quand tu regardes, que la fille se prend, hein? tu, te, tu te crois hein, ma chérie. Oui, oui, oui, je me crois. Je me crois. Ah. Bonjour, Rosina. Élisée servait Élie, Et Élie faisait les miracles tous les jours. Quand le moment de partir pour Elie arrive, Elie dit que tu demandes quoi à Dieu Tu veux que Dieu te donne quoi Élisée a le culot, le toupet de dire qu'il veut le, la double portion. Donc, si l'autre avait un chiffre d'affaires de 200 millions, il dit Moi, il va avoir 400 millions. Il dit Je veux la double portion. Gars. Quand je prie pour mes enfants spirituels, quand j'entends le sujet de prière, je dis que, yes, ça c'est mon enfant, ça. This is my child, yes! J'ai mis encore mes poumons sur ça. Que Seigneur bénis mon enfant-ci. Bénis-le! Et Elie, Elie lui a dit que si tu me vois quand le chante le parti, tu vas voir ce que tu as demandé. C'est pour ça qu'il savait que le jour-là, c'est son jour. Eugénie, bon, si tu vas envoyer la dîme, vous savez aussi que vous payez les produits. Vous pouvez faire Western Union Ria. Je vais vous donner le nom auquel vous pouvez envoyer. Western Union Ria, vous envoyez dans la ville du Cameroun. Donc, je suis à Liboville. Je suis entre Liboville, Abidjan et Douala. Donc, ne cherchez pas à m'avoir forcément quelque part. Je vous donne les numéros. Il y a des moments où vous m'appelez que je suis... Vous me contactez que je suis à Abidjan. Il y a des moments où vous me contactez que je suis à Liboville. Actuellement, je suis à Liboville. Et moments où je suis à Douala. Et au moins, je suis à Yaoundé. Donc, je vais vous donner les numéros. Vous faites le, le Western Union au numéro, au nom de AB Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. AB Solo. -S Le prénom, c'est Charles, a -V s Bronson, B -R -O -N -S -O -N, B-R-O-N-S-O-N, Bronson. <rire> Donc, vous envoyez dans la ville de Douala. Et le numéro de téléphone pour Range Money 698, même de l'étranger, 00237, 698, 367, 221. 698, 367, 221. Le nom c'est Jocelyne. le numéro MTN 680-711-0701, donc 00237-680-711-0701. Dans le numéro du Gabon, 0741-80-080. 0741-80-080. Le numéro de. est tel pour faire les offrandes au Gabon. 0747 3979. 0747 3979. Et le nom, c'est Jean d'Éric sur ce numéro. Donc, le dernier numéro maintenant, c'est le numéro de. d'abord, Yaoundé. Yaoundé, c'est le 655 31 0750. 655 31 0750. Peu importe votre pays prenez un de ces numéros ci si ils vont vous donner les numéros des autres personnes si, pour votre vie il euh, y a un des 655 31 0750 donc euh, Paris 0753 95 56 69 0753 95 56 69 Nantes, c'est le 06 20 000 63 59 0,620 0,06359 Pas de soucis. Bon, je vous avez tous les contacts, ok? Bon, on va lire, donc. Pour Élie et Élisée. Je suis au verset 6. Deux rois 2 verset 6 il lui dit à nouveau, reste ici, je te prie, car l'éternel m'envoie au Jourdain. Vous voyez qu'il veut dire que je pars à Jericho, je pars au Jourdain, je pars à Ceci. Il lui dit, l'éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il continue d'avancer. Écoutez, tout, chacun de vous penser que quand Dieu peut t'envoyer t'appeler, que va, je t'ai envoyé au Gabon. Tu arrives au Gabon, les premières années, tu as les problèmes jusqu'à... C'est comment... Tous les deux semaines, tu peux fermer les choses parties. parti. mais le Gabon c'est Seigneur tu es celui que tu m'as appelé ici, le Gabon a été chassé, comme Elie a été chassé Élisée. il dit que oh, tu es vivant, Dieu est vivant, je suis là, que tu move me. ayez cette habitude, Verset 7-50. Hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient arrêta, à distance vis-à-vis, -vis. et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et tu demande une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, ça ne t'arrivera pas. Continuons. Deux rois, deux verset onze. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait mon père, mon père char d'Israël et sa cavalerie et il ne le vit plus saisissant alors ses vêtements il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Elie lui avait laissé tomber puis il retourna et s'arrêta au bord du jour Merci beaucoup Kiki Vêtement. Il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit « Où est l'Éternel, le dieu d'Elie ?» Lui aussi, il frappa les os qui se partageaient, ça et là. Et Élisée passa. Imagine, tu marches chaque jour avec ton père spirituel ou ta mère spirituelle il fait les choses devant toi. Il fait les choses devant toi. Tu regardes, tu regardes. La personne te donne ton manteau. Je rappelle qu'Élisée n'avait encore jamais fait ça avant. Hein. Il prend le manteau, il frappe sur l'eau, bam, il ouvre la bouche. Écoutez, Vous ne appeler Dieu. Où est le Dieu Daily. Ta bouche doit parler sur ta situation. Supposons qu'il revenait en arrière, il se mettait devant l'eau, il attendait que l'eau s'ouvre. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur TikTok, je crois que c'est hier. Merci pour les likes. Partagez aussi ma vidéo, s'il vous plaît. Merci pour les partages sur TikTok. Du, du bocage, bonjour. Valérie, bonjour. Kitty, bonjour. Donc, vous devez prendre l'habitude que ce n'est même plus mon Dieu que j'appelle. C'est le Dieu qui faisait les miracles dans la vie de la reine Jocelyne. Là. Je t'appelle, viens ici, là, tu parles. Et je vous ai toujours dit, j'ai mis une vidéo sur TikTok, où je vous ai dit que quand vous priez, vous attendez toujours. La prière s'accompagne d'actions. S'il ne prenait pas le vêtement, il lançait sur l'eau. L'eau n'allait pas s'ouvrir. Vous attendez que Dieu vient de faire les choses pour vous. Je vous dis que la spiritualité, ce sont les actions. Voilà, j'ai pris l'eau, j'ai parlé, j'ai versé. La semaine passée, on a combien de témoignages de femmes qui ont versé l'eau dans la maison L'autre dit qu'actuellement, elle vient d'aménager dans son tout là, HLM, là. Elle vient aménager en France. Je dis que ma voix te fait quoi Musique originale. <rire> Vous devez avoir le courage. Vous avez suivi, non On a l'école de spiritualité qui va commencer en août, là, le 1er août. Donc, ceux qui veulent approfondir la spiritualité. Il y a toujours une action. Donc, la femme a pris l'eau, elle a prié dessus, le son transmis. Elle a parlé, elle a pris sa bouteille d'eau, elle a parlé. Elle a versé au centre de sa maison. Ah. Et elle dit qu'elle se couche sur son matelas, elle dort. Elle voit un rêve, elle a dans le rêve, elle voit quelqu'un qui tire un matelas en bas de son matelas. Elle voit des gens qui sont tous sortis par les fenêtres, ils fuient. Elle dit, yeah, « Yeah, Donc, elle était dans la maison, ça avait les gens. Hein? <rire> Laissez. <rire> vous n'avez pas encore vu, hein. Supposons, elle priait, elle disait, « Oh, au nom de Jésus, chan là-bas, d'alabou, chan oh, Je dis, dit, « Prenez l'eau de vous verser dans la maison. » Elle ne verse pas. Elle dit, « Ah, pardon. » J'ai a prié, non Dieu va déjà faire, non. Pourquoi tu es encore l'eau dans la maison Hein la prière s'accompagne des actes. Dieu peut te dire, va dehors, prends la terre, là-bas, au sol, tu, tu, là où les gens passent. Tu viens, tu pries sur ça, tu verses au, au centre de ta maison. Prie pendant 50 ans, tant que tu ne prends pas la terre, là, tu verses. Il y a quelque chose de particulier que ça ne va pas retirer. Pour l'école de spiritualité, vous allez écrire sur le WhatsApp, si écrivez sur le WhatsApp de la jeune fille ici vous allez lui envoyer, euh, l'école de spiritualité n'est pas, j'ai bien dit le montant, je n'ai pas fixé. Ils m'ont donné comme instruction que je ne vais pas déterminer le montant. Et il y en a même il y, en a, mis, il y a certains d'entre vous qui vont venir enseigner dans cette école-là. Donc si, vous, si je parle d'école de spiritualité, ça vous parle, sachez que je vous appelle à venir enseigner dans cette école. Vous, ça se fera à distance, tout se fera à distance. Ceux qui sont au Gabon, vous pouvez venir, souvent quand on a des sciences, vous pourrez venir euh, à Saint-Germain pour, pour les enseignements. Donc, vous allez écrire à ce numéro, vous allez lui dire que vous c'est pour l'école de spiritualité. C'est sur le WhatsApp camerounais. Vous lui dites que voilà, vous devez vous lui dire vous lui pourquoi vous voulez faire cette école. Vous écrivez une sorte de lettre de motivation. Parce que je ne prendrais pas tout le monde dans l'école de spiritualité là. Genre, qu'est-ce qui vous a amené là-bas Et puis, vous allez envoyer un paiement que l'esprit vous aura mis à cœur. Vous entendez Ce que l'esprit vous aura mis à cœur, c'est ça que vous allez envoyer comme paiement pas me faire les paiements de 2 euros. Hein. Je suis désolée, je ne veux pas prendre ça. Absolument pas. Donc l'école spiritualité va durer 6 semaines. Première vague. Donc normalement, par la grâce de Dieu, vers octobre, on va encore lancer une autre vague. Le numéro, c'est le 00237 655 310750 655 310750 655 31 0750. Vous devez arriver à un niveau de votre spiritualité où On n'est plus en train de vous supplier. Si dans doit te que tu vas te connecter le matin, gars. vous laissez. Parce que quand tes problèmes vont venir te gifler, oh, tu vas confirmer le code. <rire> Donc si tu n'as pas d'air développer la capacité à être fort, qu'on te chasse n'importe comment, le lendemain matin, tu es là à 6 heures devant la porte. On te chasse, tu es là. On te chasse, tu es là. Tu as commencé le business 50 fois. Tu es Donc, le mois prochain, tu vas encore commencer l'autre. Tu vas ouvrir encore notre local. Tu n'abandonnes pas. Dieu m'a dit que je serai milliardée. Je suis que là. Donc, on a lu deux rois chapitre 2. On a, on a lu le verset 2 euh, jusqu'au verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Ça, c'est les gens qui ont découragé, qui l'ont découragé tout à l'heure. L'ayant vu, dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent. Les mêmes personnes qui voulaient vous décourager hier, demain ce seront ces personnes qui vont vouloir, qui vont venir s'agenouiller devant vous. Et il lui dit Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes voyants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et j'étais jeté quelques montagnes. Et là, il dit non. Les gens la voulaient encore mettre le doute dans lui. Jean, Elie Eli n'est pas parti. Peut-être qu'il est encore là. Il dit non. Non. Elie, euh, Elie avait beaucoup de foi. Il savait que là où il est là, le ministère d'Elie est maintenant sur Parce que c'est maintenant Elie qui prend la relève du ministère. Je déclare que toutes euh, peur qui a volé votre foi qui a fait que vous abandonnez votre double portion qui a fait que vous abandonnez votre mariage qui a fait que vous abandonnez votre business que vous aviez commencé je déclare que cet esprit de découragement vous quitte à l'instant au nom de Jésus tout caïman qu'on a envoyé tout crocodile qui est là pour manger vos finances je déclare que vos finances sont restaurées au nom de Jésus Donc vous allez prendre de l'eau, ceux qui ont l'arbre de paix dans leur peau cherchez ça dans votre quartier <coughs> cherchez l'arbre de paix Ok, j'ai donné comme instruction tout à l'heure. Vous allez prendre de l'eau, vous mettez dans l'os un seau, vous mettez trois PC de sel dedans, vous lisez le son 35, vous plongez, vous aspergez comme on faisait à l'église de la norme, comme ça. Ok, il y en a parmi vous, vous devez acheter le chapeau de chapeau d'homme. On va le chapeau d'homme ou à le d'homme. C'est la norme, c'est un chapeau très spirituel. Vous devez l'acheter. Parce qu'il y a quelqu'un parmi vous que depuis tu vas acheter ça mais tu tournes, tu hésites. Voilà. Donc on vend sans chapeau. Il y en a aussi, vous devez avoir les bracelets. Si vous mettez ça sur vous. Voilà les bracelets. Pour vous protéger. Donc vous aspergez ça sur les murs de votre maison. Vous aspergez ça. de l'arbre de paix le faucon ça je ne vends pas mais vous allez chez les floristes les floristes ont ça Je déclare que pendant que vous allez faire votre euh, rituel, vous allez, vous allez euh, asperger l'eau. Toute situation persistante dans votre vie. C'est bracelet si je vends ça aussi, je vends. Toute situation qui a persisté dans votre vie est éradiquée au nom de Jésus. Vous allez simplement chercher l'arbre de paix. Bon, je sais que vous êtes en Europe. Les gens d'Europe, de vous n'avez pas l'arbre de paix. Vous pouvez trouver le balai. Mais voilà, elle dit que les fleuristes en France ont ça. Prenez seulement la photo, donc, filmez. Je reconnais aussi parfois que. Marie, Marie, si tu veux un entretien, je vais faire les consultations aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour des consultations. Donc, après ce direct, tu me contactes, OK Sur un des numéros, tu dis que tu veux la consultation avec moi. 00237-693. Prenez de quoi noter. 693 50 22 66. Est un d'entre vous êtes aussi très paresseux. On dit comme ça, vous ne sortez pas pour aller chercher. Vous, ne, vous êtes paresseux, vous êtes lourd. Donc vous avez ça avec le sel de couleur. J'ai dit le numéro, c'est le 00237. 237. 693 50 22 66. 693. 22, 66, 6, 93, 50, 22, 66. Si c'est dans les 24 heures, ce sera la consultation express. Donc, c'est 100 euros. Ceux que j'ai déjà planifié de consulter, vous me contactez. Je vais vous consulter aujourd'hui. Ceux qui ont payé euh, moins que ça et vous avez mis sur des jours. Il bon, y a le rituel qu'on allait faire à l'eau. N'oubliez pas ça. Euh, je pense que c'est tout. Hein. On a méditation ce soir. Si vous n'avez pas encore payé votre méditation, on a méditation ce soir. N'oubliez pas. Méditation, c'est ce soir, 21h. Si Fakalo, va regarder mes autres vidéos si tu veux connais le sacrifice à l'eau. Parce que je ne veux pas. Quand vous venez d'arriver, vous allez d'abord vous collecter. On a le sacrifice collectif qu'on va faire dimanche. Donc vous envoyez votre nom et vous envoyez euh, ces 20 000 pour ceux qui vont participer au collectif. Ceux qui veulent qu'ils fassent ça personnel pour eux. Personnaliser ces 45 000 par personne. Voilà. Bon. Je mets la paix sur vous. En France, si tu pour les bracelets, tu commandes on va t'envoyer. OK Prends le numéro de la France. 0753 95 56 69 Je déclare sur votre travail spirituel la bénédiction Je déclare sur votre lavage aujourd'hui la bénédiction au nom de Jésus Christ je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne peut prospérer. Pendant que vous parlez dans votre maison, je mets la paix. Je mets la paix, je mets la paix. C'est un entre vous le chapeau, c'est que vous allez acheter, vous allez accrocher ça dans votre maison. Accrocher ça au salon. En rien Biabi, si tu veux t'inscrire dans la méditation, inscris-toi. Vous vous demandez les prix des choses, les prix. Vous voulez les choses, mais vous ne voulez pas sortir l'argent pour ça. Voilà les numéros, prends le numéro, tu appelles, on va te dire. Voilà pourquoi vous. Voilà votre problème. On peut vous bloquer avec l'argent. Quelqu'un dépense 3 millions pour te bloquer. Tu viens, tu veux sortir 20 millions pour te débloquer. C'est pour ça que tu es attaché. Quelqu'un va mettre le beurre à terre pour toi. Pourquoi tu n'avances pas Tu es chaque jour là, tu veux lancer la poule, tu lances la poule. Le spirituel ne blague pas. Quelqu'un d'entre vous doit mettre le chapeau si vous devez accrocher ça au salon chez vous. Et l'arbre de paix, plantez aussi l'arbre de paix, vous mettez ça, ça doit être dans votre... J'en ai ici dans mon bureau, voilà ça va vous prendre. Mais il y a des cas que tout business que vous allez faire aujourd'hui va marcher. Tout client qui est, vous avez oublié, il se de vous aujourd'hui. Et vous-même, votre force revient à vous. Et après, quand vous allez au parti, vous partir, vous lavez, mettez ça dans l'eau aussi. Vous vous prenez vous aspects sur votre corps comme ça là. Que je restaure mon corps. Voilà. faites comme ça là sur vous. Vous avez suivi, non? Il y a les bracelets pour enfants. On a diminué les tailles il y a pour les enfants. Donc on a les bracelets pour enfants. Marie-Pierre, si on va faire le sacrifice euh, mardi. Donc, si tu as déjà fait le bouc, tu peux refaire mardi. Ne blaguez pas avec votre spirituel. Ce que vous dites, on ne va pas vous dire ça à l'église. Et certains de vos pasteurs-là, ils peuvent faire le bouc. Ils font les bœufs. Parce qu'ils veulent que la, la, la fuence vienne. Ils connaissent les principes. Ils ne vous enseignent pas. L'antenne à dans votre maison. Passez une bonne journée donc. Euh, c'est qui voulait le kit Tu peux commencer à fonctionner de la situation. prend le kit de déblocage plus plus. Et les bracelets, il y a les le bracelet pour les enfants. Il y a la taille adulte et la taille enfant. Et on livre. On livre à Doha, on livre à Libreville. La livraison à Libreville, c'est 3000 francs. La livraison à Doha, c'est 2000. Marie, tu dis que tu vas me contacter. Ne me contacte pas. C'est toi qui souffle non <rire> L'autre jour, une fille de... je devais consulter une fille. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Chaque fois qu'elle m'appelle, je suis occupée. Parfois, je lui dis que, OK, on va commencer la consultation dans 10 minutes. Trois minutes plus tard, quelque chose se passe. Après, elle se fâche. remboursez moi. J'ai dit que, ma chérie, c'est <rire> 34 000 que tu as payé là. Hein? Certes, je peux te rembourser. Mais tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui te bloque Tu ne penses pas Insistez sur vos choses. Il y a une à Dubaï comme ça. Elle achète les produits. Déjà quand elle est lavé, j'ai dit que tu n'as pas de blocage. C'est là tu dois continuer ton travail. On prend ces produits, on donne aux transitaires. Première fois la il arrive à l'aéroport. Il a raté son vol à cause des produits de la femme. Là. Ça, là, il n'est vu qu'il ne prend plus. C'est quoi ça? La police, vole, on dérange on dérange que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Finalement, je crois que je suis sûr qu'il a payé les pénalités et puis il a pris notre vol, il a décidé pour produit la femme. On cherche autre moyen pour envoyer. Une autre dame qui veut seulement m'aider, elle prend le parlement à son transitaire, son taxi, même agent de taxi que personne ne paye là, elle fait les, les, les navettes à doigts là, elle donne. Le transitaire prend, on envoie. Ça arrive à Dubaï. Ils ont mis dans les cartons de quelqu'un qui avait reçu sa marchandise. La personne est venue porter tout, il est parti avec. On dit à la femme qu'on a envoyé des produits. Le transiteur dit que wow oh, maman, quelqu'un est venu porter, il est parti avec. La femme commence à se fâcher, wow oh, oh. je dis que ma chérie, On a envoyé des produits deux fois, tu ne vois pas? Quand tu es bloqué, remboursez-moi mon agent, remboursez-moi. Je dis que ouais Seigneur, ne vous ne comprenez pas. <rire> Que Dieu, que Dieu vous guide seulement. Vous comprenez? Soyez persistant, persévérant. Tout il me dit que chaque fois que je me lave le quelque chose se passe. Chaque fois que je vais acheter mon agent part. Mon... Dès que y a mis l'agent pour acheter des kits, l'argent disparaît ou un problème, une maladie va sortir. Certains, c'est l'agent de la consultation. Hein? Tu mets la consultation, le jour là, un problème se passe, tu sors. Agent de la dîme, tu mets l'agent de dîme de côté, un problème sort. Est-ce que vous soyez. Écoutez, vous êtes dans une bataille. Écoutez, il y a des entités qui se lèvent, ils viennent vous empêcher de faire votre travail spirituel. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez tomber. L'orgueil va faire que vous allez tomber. Et quoi même que quoi? Hein, C'est à moi que tu parles comme ça. Une m'a contacté comme ça une fois, elle a fait. Parce qu'il y a tellement de numéros et j'ai des secrétaires qui gèrent. Je vous assure qu'on n'a pas vu son message. Elle avait envoyé l'argent. On n'avait jamais cliqué sur la photo pour voir le bordereau d'envoi. Elle s'est fâché, fâché, fâché, fâché, fâché. « moi mon agent. » Le jour, elle tombe sur son message et dit que mamie, je m'excuse au. On n'a même jamais repris ton argent à Western Union. Donc parle chez Western Union, te remettre ton argent. Peut-être que tu n'as pas de démon là, tu ne même pas se toucher ça. Une autre m'a dit, remboursez-moi, eh, eh, vous me parlez comme ça, je dis mamie, pardon. Please, j'avoue à quel numéro. Please. Je vous ai tout dit que je ne suis pas envoyé sur tout le monde. Je ne suis pas envoyé pour travailler sur toute la terre. Donc si tu n'es pas ma personne, dès que tu vas venir, tu vas me faire un de pardon, please, libère-moi la ligne. Et tu fais-tu pas en paix, pas en paix. Tu vas encore tourner, même six ans avant, tu vas encore tomber en sur quelqu'un que Dieu va mandater pour t'aider spirituellement. Sur Facebook, parcourrez Facebook. Si vous trouvez trois personnes qui font ce que je fais, envoyez-moi leur lien. Je vais regarder. Copiez-le, Envoyez-moi le envoyez lien de la vidéo. Que mis, voilà, j'ai vu une fille qui est comme toi. Bonjour la reine d'Angela. Quand tu trouves ta partie, tu trouves ton endroit, ta bénédiction. Accroche-toi. La foi s'accroche que je n'ai pas nulle part. Je suis là. Adé. Je viens vous bénir, je bénis cette journée. Je déclare que tout ce qui avait fait osciller votre foi est enlevé le de votre cœur. Tout pays dans lequel le Seigneur vous a envoyé, je déclare qu'aujourd'hui, vous recevez le visa, vous recevez le, le, le, la lettre d'invitation pour partir dans ce pays-là au nom de Jésus. Tous ceux qui vont payer la dîme dans ce ministère, je bénis vos dîmes. Même les dîmes que vous envoyez ça me dit que je vois, vous, vous envoyez, vous ne me dites même pas. Je bénis ces dîmes-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis. Bonne journée.